ג'וד מorgen, אליהי דניאל ישוע רג'ון, ג'וד אלון נישמאת, אברהם מרדכי, בן יצחק ופנני, ודורא, ב' אסתר. אם vous souhaitez aussi des nouvelles prochaines du dimanche, contactez les 5 minutes éternelles. nous étions les sakh tivahot mishna avav. חלצ ו'אסה מ'אמר נ'תנget ו'ב'אול או ב'אול ו'אסה מ'אמר נ'תנget ו'חלצ אין אחר חליצה כלום. בן בתחילה, בן בגימצא, בן בסופ. ו'ה'ב'אילא ב'zman ג'יב בתחילה אין אחר ריא כלום. On va boucler aujourd'hui ce chapitre relativement compliqué euh, avec, vous vous rappelez le principe On s'intéresse à savoir quand il y a une Yevama qui attend qu'on lui fasse le ibum donc j'ai la possibilité de lui faire soit Minatora, ibum ou Chalitza, je fais, soit je, le, je me marie avec elle, soit je la libère complètement en lui faisant la khalitza. et Khamim ont instauré aussi un système de kiddushin et de get, de get aussi, que si toutefois je, je peux aussi lui donner des kiddushin pour la marier, il faut d'ailleurs, on fait la à de hiboum il faut donner auparavant des kiddushin qui ne fonctionnent pas à Minatora parce qu'ils on, n'ont aucune utilité du point de vue de la Torah, mais que Midrabanan, Khamim les ont instaurés, et ça fait que ça rapproche un petit peu la femme, ou aussi, il y a aussi la possibilité de, de lui donner un guette pour l'éloigner un peu plus, mais bien sûr ça ne va pas la permettre de se marier avec quiconque, parce que concrètement, Samisa, ça, c'est de lui faire la khalitza. C'est le principe général de tout le chapitre. Après on a évoqué la situation de un homme, un yavam avec une femme, un yavam avec deux coépouses, et à présent on est dans la dernière partie avec deux frères, deux, yav deux yavamim avec une femme. Ok, ça de même aussi s'il y avait deux femmes, ça même, c'est le même principe avec, à présent, une succession. Alors regardez comment ça se passait. On va traduire d'abord le, le cas de la Mishnah, après on fait une pause, je vous introduis la problématique en réalité de tout le chapitre qu'on a pu Et puis, et puis après on va, on va découvrir la discussion qu'il y a entre eux. Premièrement, Khalats, il a fait la Khalitsa, donc il, avait un, il y avait deux, deux, Yeva, deux Yevamines, avec même deux femmes, ou une femme, comme vous voulez, deux coépouses ou une seule. Un premier homme il a fait la Khalitsa à la femme. Et l'autre, il vient vers sa mahamar, natanguette ou L'autre, il vient, il lui fait un mahamar. où il va lui donner un guette. où il va aller avec elle. Est-ce qu'il a fait quelque chose, le deuxième, ou pas Et la réponse, elle est qu'il a strictement rien fait. Étant donné que le premier frère qui s'est occupé de la femme, il a libéré toute la famille. Toutes les coépouses pour tous les frères. D'accord Dès lors, toutes les autres femmes et autres frères ont un interdit de il y a un interdit de lave de se marier avec elle, on est la mission de Rabbi Akiva qui nous dit que le il y a un lave, plus, on ne peut plus se marier avec elle, donc si malgré tout il a voulu se marier avec elle, ou il a fait la Khalitza, il ne va, il n'aura rien fait, il n'y aura pas eu de Kiddushin entre eux, on va prendre un cas plus concret, il y a Reuven et Shimon, ces deux frères et avec une femme, Rachel, qui était la femme de, de, de Lévi, qui est, que Lévi est décédé, il a laissé sa femme devant, et à Reuven, il a fait la Khalitza. Ensuite, Shimon, il a envie de faire quelque chose lui aussi. Il fait un Kiddushé Mahamar, il va lui donner un guette, il va même partir avec elle, il va lui faire une Khalidza, ce que vous voulez. Et la question maintenant, elle est est-ce que Shimon, il a réussi à faire quelque chose avec cette Rachel Qu'est-ce euh, qu que ça implique Si toutefois, il a fait des Kiddushin à Rachel, alors si Rachel, elle a une autre sœur, Shimon ne peut plus se marier avec cette sœur. Et la Michal m'enseigne que justement, Shimon, elle a strictement rien fait, parce que depuis le moment où. Réhouven a fait la Khalitza à Rachel. Alors, ça y est, ils ont coupé les liens entre les deux familles, entre les, les frères et toutes les coépouses, épouses s'il y en avait, et de ce fait, Shimon, qui est ensuite parti, qui est parti faire une quelconque action avec elle, même s'il est parti avec elle, vous imaginez, il est parti, il a eu un rapport avec elle, il a eu un rapport qui s'appelle un rapport de Znout, un rapport sans, sans aucun, aucun, aucun lien qui se crée par cela, et de ce fait, la sœur de Rachel, elle s'est encore permise de se marier avec Shimon. Idem aussi, s'il y a eu, ou encore, au Baal, le premier, il a fait la Béhila, il est parti avec elle, avec Rachel. Et le deuxième, Assa Mahamar il a été fâché, il a, il a finalement, il a fait le Mahamar, lui aussi, il est parti avec elle, ou il a donné un guet. Et de nouveau, son acte n'a aucune conséquence sur Rachel, et, et s'il a eu un rapport avec elle, ben il a eu un rapport avec la femme de son frère, c'est très grave. Mais en tout cas, il n'a pas, maintenant, il ne va pas interdire la sœur de Rachel à lui, par exemple, parce que ça n'a rien, euh, rien fait entre eux. Ok Voilà pour la première partie de la Mishnah. Maintenant, la Mishnah, elle va nous rapporter, et si vous faites attention, la Mishnah, me dit C'est une phrase qui est revenue tout au long du chapitre, qu'après la Khalitza qu'il a fait, il n'y a plus rien. Et on oublie à chaque fois de parler sans arrêt du, de, euh, de la Bia. Soit, la Mishnah, me parle toujours de, de deux situations, en fait. Après que j'ai fait la khalitsa l'une, il y a eu, il y a eu biya, il y a eu get, il y a eu mahamar, ou encore, il y a aussi, c'est le premier, il a eu un rapport avec elle, il a fait la biya, la ila, il est parti avec elle, et après il y a eu d'autres actions, et sans erreur la mishnah, quand elle conclut après, elle vient me donner la laha la, la elle va me parler sans erreur de la khalitsa et elle, et elle, elle, elle, elle, elle ignore la, la question du iboum, Et c'est lié en fait à la suite de la mishnah parce qu'en réalité, une petite nuance et discussion. Alors je vais maintenant d'abord introduire un peu mieux, un peu plus profondément d'abord l'idée, le principe. Et après on va découvrir c'est quoi la discussion, pas, ça ne va pas être compliqué, j'espère. Je Tout d'abord, pourquoi euh, lorsque... On va introduire la notion de Khalitsa Psoula et la notion de Bia Psoula. Soit, à partir du moment où il y a eu un frère qui a fait, le cas initial qui est interdit de la Torah, c'est le cas où il y a le cas très grave, c'est le cas où il y a eu un premier, frère qui a fait, un premier frère qui a fait une action sur une femme qui va la libérer, qui va libérer les autres femmes de, selon la Torah, soit parce qu'il va faire la Bia, il va partir avec elle, et Boel, Baal, ça va avoir un rapport avec elle, soit parce qu'elle eu un rapport avec elle, parce qu'il a fait la khalitza. Le premier qui a fait l'action, si un autre va faire l'action, si lui va faire une action sur une autre ensuite, il n'y aura plus aucune conséquence sur ça parce que l'acte, il ne sert plus à rien. C'est-à-dire qu'il a, il a déjà fait sa mise. Okay? C'est la donnée de base. Donc, si je traduis ça, ça signifie que N, B, I, A, A, par exemple. Si le premier, il a eu un rapport avec une, le deuxième frère, s'il aura un rapport avec l'autre, ça ne servira à rien ce qu'il a fait. Il n'aura pas eu de rapport, il n'aura pas créé de lien avec elle. Ça, c'est la donnée de base. Selon ce principe, lorsque le premier, il n'a pas fait la B, A, il n'a pas eu de rapport avec elle, mais il a juste donné des kidousheïs mahamar. Alors là, la problématique de la Mishnah, elle est que si le deuxième, il va finalement avoir un rapport avec une autre femme, avec une autre co-épouse, ou même avec elle, si toutefois, on va dire que le deuxième, il a eu, il a, il a, c'est-à-dire que selon, la, selon la, la loi stricte, le premier, du point de vue de la Torah, il n'a rien fait, donc le deuxième, il aurait dû avoir tout fait. Ouais, c'est le premier fait des kidousheïs mahamar, le deuxième, il vient, il fait la biya avec elle. C'est le deuxième qui l'a marie, selon la Torah. Mais si tu vas dire que le deuxième, il a marie, alors là, on va se retrouver dans une situation délicate. Dans une autre situation, les gens vont se dire, « Ah Moi, je me rappelle dans l'histoire du Ibboum qui avait eu à deux ans, il y avait eu deux frères qui ont eu deux rapports avec deux femmes. Et ils ont, chacun, ils sont mariés avec elles. Parce que le deuxième, le premier, quand même comme le premier, il a fait hein, des Kiddushin à l'une, il a fait Kiddushin à Amar, et le deuxième, ensuite, il a fait la à la deuxième. Les gens ils vont se dire que le deuxième, il a réussi à marier. » Suite à ça, les gens vont déduire une erreur. Que lorsqu'un premier frère marie une femme, une femme, le deuxième frère aussi peut marier une autre femme. C'est-à-dire que quand on était dans, une, dans la maison avec un frère, Lévi, Niftar, qui avait trois femmes, ben en fait, les gens ils vont conclure que même trois frères, ils peuvent se marier avec les trois femmes avait. Or, ça va faire une catastrophe, ça va faire des mamzérenes de partout. Suite, C'est la problématique. Suite à cause de cette situation-là, Rami m'ont dit, tu sais quoi Si toutefois, le premier frère, il n'a pas fait une B.A., il n'a pas fait une khalitsa, il a juste fait des à amar où il a donné un guet. On, on va considérer comme si qu'il l'avait mariée, au point où le bia, ou la khalitsa du deuxième frère sur une autre femme, elle va être semi-invalidée. Je reprends maintenant et je me rapproche un peu plus de la mishnah. C'est un cas théorique. Il y a des avis qui pensent qu'on fait trois avis dans la Mishnah. Il y a deux avis et un troisième avis dans la Mishnah. je vais commencer avec l'avis qui n'est pas rapporté dans la Mishnah, qui est rapporté dans la Gemara, en nom de Rabbi Meir. Justement, ça va nous aider beaucoup à comprendre l'originalité la, la, la, la, de la halakha et de le comprendre aussi la marque en réalité. Selon Rabbi Meir, Rabbi Meir, lui, il a un grand souci. On a, on va prendre, il y a Rachel et Léa, deux, les deux femmes, les deux coépouses de Lévi, et Réouven et Shimon, ce sont les deux frères qui sont là devant nous. Si, toutefois, Réhouven va prendre Rachel en hiboum, si Shimon, il va prendre lui aussi Léa, il va avoir une famille de mamzerim. Il n'y a pas les Kibushin, ils ne prennent pas. Donc, c'est une catastrophe. Ok Partons de ce principe, Rami ont dit, selon Rabbi Meir, que si Réhouven, il a juste fait des Kiddushay maamar à Rachel, les gens, ils ont vu qu'ils sont mariés, on a fait de la choupa, il y avait une ambiance. Et Shimon, finalement, il a pris... Léa, si on va laisser Shimon marier avec Léa complètement, ouais, si on va agréer, si on va cautionner ces, cette bia qu'il a fait, les gens ils vont déduire que la prochaine fois, quand il y a un frère qui décède, tous ses frères peuvent prendre toutes les femmes de Reuven, de, de Lévi, enfin de, du frère qui est, du frère défunt. Or, ça va faire une catastrophe. Suite à ça, Rami m'a dit, tu sais quoi À partir du moment où il y a un, un premier frère qui a fait même des kidushé et mahamar, ou encore qui a donné un guet qui ne va pas libérer la femme complètement, si un deuxième frère qui va venir, et qui va faire même la bia ou même la khalitsa, on ne va pas tolérer, on ne va pas valider et cautionner cette khalitsa qu'il va faire, on va dire que malgré tout, tu as fait une khalitsa, c'est bien, tu as permis, mais que partiellement, il faut continuer à faire une vraie khalitsa. Soit, ça se traduit comme ça, ça signifie que, euh, que si toutefois on a fait par exemple un, une bia après un mahamar, après des kidosh mahamar, Khachamim vont invalider la bia et vont nous dire Tu sais quoi, tu dois donner un guet, tu dois en plus de ça faire la khalitsa, Parce que la bia que tu as fait, c'était pas une bonne bia. Comme ça, quand les gens vont voir que tu vas dire de, On va lui imposer de faire une khalitsa, les gens vont dire Ah, donc le, le rapport qu'il a eu avec elle, c'était pas un bon rapport parce que le premier, il a, marié, il a déjà marié une première. Donc en fait, on va leur demander de faire deux choses on va demander à chacun de donner un guet, le premier a fait des et mahamar, le deuxième, il s'est réellement marié. Vous donnez chacun un guet et après on continue à faire une ça. C'est le principe de la Mishnah, de, de plein, plein de Mishnah qu'il y avait précédemment. Ça, c'est admis, ça, pour le moment. Oui, si je reprends, le premier l'a fait de Kiddushé Mamar, le deuxième, il a fait une bia. La bia que le deuxième, fait, elle n'est pas validée. Même si du point de vue de la Torah, c'est le deuxième qui marie, il peut même rester marié avec elle. Khamim, on dit, tu sais quoi, tu donnes un guet, et après on va faire une khalitsa. Parce, parce que la bia que vous avez fait, c'est une bia psoula. C'était une bia qui a été faite en situation invalidée et si on va tolérer de, de permettre juste avec un guette, les gens ils vont dire « ah, donc le deuxième, il a réussi à marier la femme et la prochaine fois, ils vont se marier avec les deux femmes ». C'est la problématique de, de, notre, de, notre, de nos, de nos Mishnah en général. Maintenant, on arrive maintenant dans notre mishnah avec une situation encore plus délicate. Lorsqu'il y a eu un premier café, alors maintenant sur ça, hein, c'est discuté. La, la, la problématique, elle est très simple. En fait, est-ce que les gens, ils vont faire, la question philosophique à, à demander, c'est, est-ce que les gens vont faire cet amalgame, en fait Entre un premier qui a fait des kudoshéma amar et le deuxième qui a fait une biya. Est-ce que de là, les gens vont se mettre à déduire que si le premier il a fait la biya, et le deuxième, il va faire aussi la biya, que c'est la même chose, et qu'ils vont se mettre à se mettre avec toutes les femmes, ou les gens, ils vont comprendre que non, l'Iboum, c'est que la biya, c'est pour ça que le premier l'a emporté ou pas. C'est pour ça que la, la biya qu'il a fait ensuite, c'est elle qui l'emporte et ça suffira de, de, de donner ça suffira de donner un get uniquement sans avoir besoin de faire un khalitsa. Ou inversement, si le premier a donné un get, et le deuxième a fait la khalitsa, on a aussi la même problématique. Que si toutefois, un peu plus recherché, mais en tout cas c'est la même problématique. Si toutefois les gens ils vont dire que la khalitsa du deuxième elle a été validée alors que le premier a déjà donné un get les gens ils vont dire qu'en fait quand tu as deux femmes qui sont là dans toi, tu dois faire la khalitsa chacune, et forcément, si tu dois faire la khalitsa à chacune, ça signifie que si tu fais la à une, tu pourras aussi faire la bia à l'autre. Et de nouveau, on va avoir le même problème des mamzerim. C'est la problématique. Suite à ça, on a trois avis. Il y a rabbi Meir qui va nous dire, tu sais quoi, la bia ou la khalitsa, pour qu'elle mette un terme à toute l'histoire du hiboum, pour qu'elle qu libère complètement les femmes et qu'elle libère complètement les frères aussi de leurs devoirs c'est que si elle vient en première position, d'abord vous faites une bia, d'abord vous faites une khalitsa, et après, si le deuxième, il va faire des kidoushéma amar, il va donner un guet il va faire une khalitsa, il va faire un hibou, je m'en moque, c'est n'importe quoi, parce que le premier, il a déjà tout libéré. Mais si toutefois, ils ont déjà fait une première action sur une des femmes, un frère qui a fait sur une femme, ou, ou lui-même qui a fait une action sur une autre femme, d'accord eh bien, eh, bien, eh bien, si finalement, il y a quelqu'un qui va faire une biya ou une khalitsa, on va dire que c'est une biya psula ou une khalitsa psula, c'est une khalitsa ou une biya qui a été faite en situation. Non, euh, non valide, et de ce fait, il devra donner un guet, et en plus ça, on devra même refaire une khalitsa. D'accord Ça la vie devrait bien meilleur. Sur ça, on a maintenant deux avis qui sont dans notre michel, Un qui va me dire, les gens ne confondent pas du tout entre mahamar et guet, et bia et khalitsa, parce que bia tout celui qui va écouter la parsha à j'avoua, quand on va arriver à parja, il va écouter là-bas on a parlé de faire, se marier avec elle, s'unir avec elle, faire la bia. Ou encore, on lui fera un khalitza Et les gens, ils vont pas faire d'amalgame entre maamar Mahamar, et get et, et bia et khalitza Ça, c'est le dernier avis qu'il va y avoir, ça va être Rabin Khemiah. Et le premier avis, il va faire une petite nuance. Il va nous dire, ça dépend. khalitza les gens, ils savent que khalitza ça met terme, ça met un terme complètement. Et ils vont pas faire d'amalgame avec la khalitza Donc la khalitza même si elle va arriver après un Kiddushé, Mahamar, ou après un get ou après... Il euh, n'y a pas de problème. La khalitza dès qu'on va faire la khalitza on sait qu'elle coupe tout et qu'il n'y a plus de suite. Et donc dans ce cas-là, c'est un frère qui va, se marier, qui va faire, mais elle prend suite un hein, kidushin m'a avec une autre, il ne va pas interdire sa soeur, et tout ce qu'on a vu dans le de kidouchem. Par contre, le e-boom, les gens, ils vont faire un amalgame. Parce qu'en réalité, la Torah elle a dit que tu te maries, mais peut-être qu'en fait, tu peux même aussi faire le pré-mariage en demandant des kidouchines. D'accord Regardez, on fait tout ça dans un mot, et Besantashem, on va finir ensuite ce chapitre qui était relativement compliqué, pour vous comme pour moi, je vous promets. Et... Donc, on a dit, en achar khalitza kloum, ben, ah, en achar khalitza kloum, la Michel qu'il n'a pas après la khalitza, il n'y a plus rien. Dès qu'on a fait la khalitza, ça coupe terme, et après, l'autre frère qui va venir, qui va faire des kudushé mamar, ou qui va donner un gâteau, il va avoir aucune, euh, aucune son acte ne se va servir à rien, ne va rien faire, rien d'interdire, aucune influence. Ben batechila, ben baemta ben basov qu'il ait fait la khalitza au début, au milieu ou à la fin, ça ne change rien au problème. Dès qu'on fait la khalitza, ça coupe complètement et tout acte de n'importe qui d'autre n'a plus aucune valeur. Tandis que VABILA, par contre, si toutefois il y a un frère qui est parti avec elle pour faire la mise à du hiboum, alors là, attention, ça devient différent. Bisman Shei Batechila, s'il a ouvert, il a commencé d'abord en première position à faire la BILA, à partir avec elle, alors là, dans ce cas-là, en Akloum, toutes les autres actes. Tous les autres actes qu'un qu qu autre frère pourrait faire sur notre co-épouse, par exemple, n'aura aucune, euh, aucune incidence. Tandis que Tsa ou Bassov, s'il le fait au milieu ou après, parce qu'on a d'abord commencé à faire une première autre action en commençant à lui faire le kidusheimahamar ou en lui, lui donnant un guet, alors là, réellement, Tsa ou Bassov, Soit je retraduis un petit peu la situation, un premier frère de Mahama, elle a fait des Rachel a fait du kidusheimahamar, Rouven a fait du Mahamar à Rachel, Shimon, va ensuite euh, faire s'unir avec Léa. Est-ce que Shimon, maintenant, il marie Léa ou non, au point où, quand il va divorcer Léa, ben, on va lui dire, ben, tu sais quoi, tu as désormais, tu as, sa sœur, elle va être interdite, ou encore même mieux que ça. Après que Shimon, il est parti avec Léa, hein, il y a encore une troisième femme, avec un, quatrième, un, autre, un troisième, un quatrième frère, quoi, Yehuda, qui avait une autre femme là-bas, Dina, il est, lui aussi l'a donné des Amar. Est-ce que Yehuda il va, avec ses Kiddushem à Amar, à Dina Est-ce qu'il va interdire l'essai de Dina, de Dina ou pas Et la réponse va être que oui. Parce qu'après la bia de Shimon qui a été faite en situation invalidée, parce que le premier frère, il avait déjà fait quelque chose, il avait déjà donné des à Amar, si on va dire que Yehuda il n'a rien fait parce que, parce que Shimon a, oui, fonctionné avec sa bia qu'il a fait à Léa, ben, suite à ça, les gens, ils vont dans une autre situation, ils vont se dire que dans ce cas-là, même deux frères peuvent se marier avec deux femmes, comme ce qu'on a expliqué, vous avez compris Oui Donc, par contre, c'est ce que la Mishan me dit, beila le fait de s'unir avec elle, « Bizanji batrila » s'il l'a fait au début, en première position, alors là, effectivement, « Enacharéakloum ». Tout ce qu'on pourra faire ensuite, n'aura aucune incidence, parce que c'est fini, on a coupé terme, on a, on a conclu, on a coupé terme avec la mise à du hiboum de la Khaliza ». Par contre, Baïemsa ou Baïsof, si on le fait au milieu ou après, parce que le premier frère qui a fait quelque chose, et bien dans ce cas-là, Yesh, Achare, Aklom, il y encore des conséquences après, que s'il a un autre frère qui va faire le hiboum, il va faire ensuite, il va donner des guillemets à une autre, autre sœur et tout ça, hein, il va l'interdire. Ça, c'est le premier avis de la Mishnah. Rabbi Nechemi, on Rabbi a dit que Achat qu'il s'agisse de la beila du rapport, ou de la Khalissa, toujours, Ben Betrila, Ben Baïsof, Ben Bassov, qu'il la fasse en première position, au milieu. Ou à la fin, dès que tu fais biya ou khalitsa, ça coupe terme avec la mitzvah, il n'y aura plus rien ensuite que même s'il y aura ensuite un autre frère encore qui va partir de une autre co-épouse, il n'y aura aucune conséquence de son acte, il n'y aura aucune conséquence de son acte au point d'interdire les sœurs de, de, la, de, la, de, la, de la nouvelle coépouse parce que le premier qui a fait biya ou khalitsa, il aura complètement achevé la mitzvah de ibum ou khalitsa. Ok c'est tout pour aujourd'hui, c'est une nouvelle pleine